Commandant, reculez Ennemi droit devant. Capitaine Kirae. C'est Major, maintenant. Heureux de pouvoir retravailler avec vous. Y a pas un autre moyen de passer On peut dire ça, oui. Les galariens ont de bonnes armes. Allez, commandant, je vous couvre